Oh là là, ouais. Ah ah comment ça Et attends c'est tant que. Ok, on était là-dedans tout ce temps, ok d'accord. Ça marche. Bon alors. Ça va Ça va Bah ouais, ça écoute, ça... ça va, ça fait bizarre. <rire> bizarre. Ça fait grave bizarre, tu m'imaginais comme ça ou pas Euh non pas trop, mais pas un trop peu. Un peu quand même Ouais quand même okay. un peu ouais. Moi ouais, tu vois, j'avais à peu près raison. Quand euh, même. Moi j'avais ouais. un peu un peu. Parce ok que... okay ça marche. Bah ouais, c'est bizarre vraiment est Il est très beau, je suis agréablement surprise. Il est exactement comme j'imaginais. l'imaginais. Je m'attendais à ce qu'elle qu soit comme ça. Je ne regrette pas mon choix. Je suis content d'avoir dit oui et d'avoir participé aussi du coup, à cette expérience humaine. Je suis vraiment super contente parce que euh, je ne suis pas déçue. Et euh, j'encourage tous ceux qui hésitent à faire ce genre d'expérience-là foncer. Franchement, vous n'allez pas le regretter. C'est une expérience humaine déjà d'une et de deux. Bah, tu fais des rencontres incroyables. Bah, C'est quelque chose, je n'ai pas encore les mots pour eux. Je ne suis pas encore assez calme pour eux. Ouais, ouais, c'est une expérience de ouf, ouais. ouais. Je recommande à tout le monde, c'est une super expérience, vraiment. Je vous recommande fortement à vivre une expérience comme ça. Parce que vous tombez sur des Alexis et euh, franchement, il est top. Et on verra ce que ça va donner par la suite.